Nous allons maintenant voir l'espace de collaboration dans lequel les élèves peuvent travailler en même temps. Les enseignants peuvent également aller travailler à l'intérieur de cette section, notamment pour aider des élèves ou encore les corriger. Sachez toutefois que tout le monde a accès en modification à cette section, donc ce n'est pas un endroit euh, nécessairement pour aller entrer des examens euh, pour les élèves puisque tout le monde pourrait changer le travail de tout le monde. Par contre, dans le cadre d'un projet, ça s'inscrirait bien de travailler dans cette section-ci. Deux élèves, par exemple, pourraient travailler sur un projet de robotique. Créons d'abord le projet de robotique à l'aide d'une sous-section de l'espace de collaboration. Par défaut, on me demande d'ouvrir une page. Je vais intituler « Ma première page au nom des participants ». Si je reviens en arrière, je peux également maintenant écrire la deuxième équipe et ainsi de suite. Si je change d'avis, je peux toujours cliquer droit sur une page pour la supprimer, en faire une copie, la déplacer, la copier, etc. Donc j'ai plusieurs options. Voilà, j'ai supprimé la page inutile. Maintenant... Mes deux élèves ont accès dans le bloc-notes de collaboration. Tout le monde peut voir l'équipe de Patrick et Léa. C'est évident, ce que ça veut dire, c'est que tout le monde peut écrire ici. C'est important donc de sensibiliser les élèves à ça, qu'ils fassent attention. Patrick et Léa peuvent maintenant inscrire leur contenu. En cliquant n'importe où dans la page, ça génère une boîte, une boîte de texte que je peux déplacer. Très utile pour pouvoir faire de la mise en page. Donc oui, je peux écrire « Cliquer ici au début ». Puis, « Inscrire mon texte » et « Continuer du texte » et je peux également écrire dans une autre boîte pour continuer mon travail. Lorsque deux élèves travaillent sur le même document en même temps qu'ils ont deux ordinateurs, s'ils écrivent tous les deux dans la même boîte de texte, ça générera des conflits. Donc, euh, le, le, une fenêtre s'affichera pour leur dire que l'enregistrement ne s'est pas bien effectué. Je propose donc deux options à ceci. La première... C'est de créer une boîte de texte au nom d'un élève, par exemple, et l'élève va inscrire tout son contenu dans la même boîte. On peut agrandir une boîte de texte sans problème également. Et ainsi, Patrick pourrait cliquer ailleurs dans la page pour créer lui également sa propre boîte de texte, qui pourra aller euh, classer là où il le désire, simplement en cliquant sur le haut de la boîte de texte. Donc, ça génère des petites flèches qui permettent le déplacement de la boîte de texte. Donc, Patrick pourrait aller écrire aussi son contenu, insérer ce qu'il désire également dans cette section. La deuxième option pour travailler en équipe de façon productive serait de faire l'insertion, ici dans le menu insertion, d'un tableau tout simplement. Donc, à l'aide d'un tableau comme ça, il pourrait y avoir une section où seulement Léa va aller inscrire son contenu et une autre section où ce serait Patrick qui irait inscrire ces choses. Ça permettrait que les élèves n'écrivent pas sur la même ligne en même temps. Ils peuvent écrire dans la même boîte de texte en notant que ce ne soit pas dans la même ligne. Voilà pour les euh, petites rectifications. Les élèves apprécient beaucoup l'insertion d'images en ligne dans leurs travaux puisque c'est très rapide à faire et que par défaut, les images sont libres de droit et qu'ils peuvent les rogner. C'est donc une bonne pratique à leur modéliser. C'est tout pour le travail d'équipe. Dans la prochaine capsule, nous verrons les blocs notes d'élèves ainsi que l'assignation de pages ou de sections pour les ajouter dans leurs bloc-notes. On peut ainsi ajouter des devoirs et des travaux. À tout de suite!